Suite à vos questions sur comment gagner en qualité de vie et en performance, notamment au sein de nos organisations, aujourd'hui, je voudrais parler de cette difficulté qu'on a parfois. Euh, C'est qu'avec le temps, avec nos études, avec notre travail, on finit par perdre un petit peu la passion de départ, ce qui nous aurait, euh, au fond, allumé dans notre vie, simplement parce qu'on rentre dans un cadre euh, fonctionnel et puis euh, les habitudes faisant, eh bien, on, on, on s'enferme quelquefois dans les préoccupations passion du, du moment, de son activité professionnelle. Et, et on perd un petit peu justement cette flamme intérieure. En tout cas, c'est euh, une des dimensions que je vois beaucoup dans mon métier, puisque je forme et accompagne depuis euh, aujourd'hui un peu plus de 30 ans des centaines de personnes par an dans leur évolution personnelle, dans leur transition euh, de vie aussi euh, professionnelle. Et on se rend compte à quel point euh, souvent cette passion euh, s'éteint peu à peu. Alors qu'est-ce qui se passe eh C'est simplement que la préoccupation du quotidien, alors parfois, au départ, on était là très emballé avec nos études, on avait des grands rêves et tout ça, et puis, et puis on a trouvé un poste, une fonction, euh, une activité qui, qui finalement bah, va nous nourrir pendant un temps. Et puis cette activité bah, nous entraîne justement de plus en plus dans des préoccupations quotidiennes euh, en lien avec l'environnement pour lequel on, on œuvre. Donc on s'enferme dans un métier et puis, on effectue ce métier. Alors, voilà, tu es passionné d'humain de, de, de, et puis on, on est devenu DRH. Et donc, bah, du coup, on assure ses fonctions. Et puis, au fil du temps, on s'aperçoit que bah, ces fonctions, on les assure beaucoup à travers des tâches administratives, à travers des, des procédures, à travers des choses comme ça. Puis, au fond, on, on se rend compte que la, la passion d'origine eh s'éteint un peu. C'est-à-dire que je ne suis plus là pour, pour cette dimension de l'humain, de l'évolution de, de des ressources humaines qui, qui, qui me plaisait tant. Cette dimension... Voilà, au profit euh, peut-être euh, bah, d'une adaptation à, à une organisation qui finalement euh, m'éloigne un peu de ce feu intérieur qui, qui m'animait au départ. Alors qu'est-ce qui se passe bien, Du coup, on va s'user un petit peu. Alors ça, on le trouve euh, évidemment dans, dans plein de domaines. Je, je pensais aussi euh, pour prendre un autre secteur d'activité, euh, un médecin qui par exemple bah, au début était passionné par son métier, puis peu à peu euh, bah, dans, pris par, par la fonction, et bien du coup, s'use et s'éteint un petit peu de l'intérieur. Et on va trouver ça dans, dans plein de domaines, dans toute activité qui au début bah, passionne normalement. Ça peut être aussi dans des métiers de passion au départ. J'ai connu quelqu'un comme ça qui, qui faisait beaucoup de plongée et qui avait développé toute une activité d'accompagnement pour les entreprises. Il plongeait dans les barrages, tout ça. Donc au début, c'était passionnant. Puis au bout d'un moment, eh bien, la fonction a pris le dessus et bah, ça s'est usé. Et je crois que dans tout métier, il faut accepter cette idée qu'au début, c'est passionnant, surtout si on l'a choisi. Et puis après, bah, cette, cette flamme va s'éteindre. Alors si en plus, on n'a pas vraiment choisi son métier ou sa destination, bah, vous comprendrez que cette flamme a plus de chances de s'éteindre. Alors qu'est-ce qui, qu qui, me, qui me frappe là-dedans et qui me semble du coup utile de mettre au jour, c'est la capacité que nous avons à reproduire inlassablement euh, bah, ce qu'on connaît, parce que notre système nerveux adore ça. Et donc du coup, on va s'enfermer un peu dans, dans des habitudes et perdre notamment peu à peu cette flamme, euh, très souvent en justifiant et c'est comme ça qu'on va s'adapter à l'environnement, que ben, les préoccupations extérieures sont les plus importantes. Et donc du coup, on passe de plus en plus de temps pour faire telle et telle chose. On se lève le matin, alors il faut, faut s'habiller, il faut se laver, il faut s'occuper des enfants, ensuite il faut les déposer à l'école, ensuite il faut se rendre au bureau, et puis au bureau il faut regarder ses mails, et puis après il faut aller à la réunion de 10 heures, et puis après il faut appeler un certain nombre de clients, il faut faire un tour, etc. Donc on fait, on fait. après il faut aller manger l'après-midi, et voilà. Et on fait, et on arrive à la fin de la journée, et finalement on s'est dit, mais j'ai passé mon temps à faire des choses euh, dans mon travail, vis-à-vis euh, -vis de ma famille, vis-à-vis euh, -vis, euh, bah, des, des choses. Mais est-ce que je me suis vraiment occupé de moi Et je crois que la passion, si on veut la garder, il faut absolument que, quel que soit le contexte dans lequel on est, on s'interroge véritablement sur qu'est-ce qui m'anime dans ce que je vis là maintenant Qu'est-ce qui m'anime dans mon travail, dans mon management, dans, dans, dans, dans mon rôle de DRH Qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui dans le fait justement de mettre en place des procédures Qu'est-ce qui m'anime Quelle est la finalité euh, aujourd'hui que je poursuis Comment aujourd'hui je ne nourrit le, l'environnement Quelles sont les personnes qui sont importantes à mes yeux et pourquoi aujourd'hui j'ai envie d'agir de, de, de la manière que ce soit de soigner, que ce soit de faire du pain, que ce soit de, de peindre une pièce, que ce soit de, de réparer une voiture, que ce soit techniquement d'assurer telle ou telle fonction Qu'est-ce que je nourris derrière et pour qui je fais ça Quelle est la dimension au final qui, qui me touche dans, dans ce métier Je me rends compte que quand on reconnecte les gens, quel que soit leur métier, à, à ce sens qu'ils donnent, non seulement à, à cette vocation qui, au départ, les animait véritablement, ce qu'ils qu faisaient avec plaisir et avec talent, et qu'en même temps, ils sont connectés à la, à la dimension émotionnelle qu'ils nourrissent à travers leur métier, euh, auprès des personnes qui, qui sont importantes, et bien du coup, je me rends compte que ça élève fortement ce, ce feu intérieur, ça redonne justement euh, du sens, et ça c'est une contribution qui me semble essentielle, en tout cas dans cette dynamique, pour retrouver encore une fois plus de qualité de vie et parfois plus de performance. Voilà, J'aimerais bien que vous fassiez part, euh, si vous avez envie, euh, euh, sous cette vidéo, de, de, de vos réactions par rapport à ça, de, de votre expérience, et puis aussi peut-être de votre expertise, et puis je crois que c'est comme ça qu'ensemble en, on va pouvoir euh, aller plus loin. Hein, progresser ensemble. Merci encore de vos interactions et puis au plaisir de pouvoir continuer à interagir de la sorte. À bientôt.